Bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter tous mes jeux de la PS1 Donc j'en ai pas beaucoup, j'ai que ça Voilà. Et oh, c'est les meilleurs de tous, de tous les jeux de la PS1 C'est moi qui les ai, non Il y en a quelques-uns que j'avais mais que j'ai pu, je sais pas ce que j'en ai fait En fait il y avait un jeu sur la PS1 que j'avais quand j'étais petit mais je ne le retrouve pas, donc je suis un petit peu triste. J'arrive pas à le retrouver, mais je ne sais, le, le sais plus le titre du jeu. C'est un jeu de course de voiture. Et euh, le personnage qu'on voit en premier plan sur, sur la couverture, il a les cheveux en pique, les cheveux rouges et des lunettes de soleil. Je ne sais plus le titre, mais euh, j'espère le retrouver ce jeu là je le veux. Il était génial, il est passé des heures quand j'étais petit. Nous commençons avec Harry Potter et école des sorciers, que je vous j'ai passé des heures, quand j'étais petit, voici l'arrière, voilà. Et j'ai la chambre des secrets quelque part, je sais plus si je l'ai ici, non je l'ai même pas. Oh je l'ai pas lu non plus, je l'avais mais je l'ai plus là. Bon Rayman, j'ai Rayman. Alors lui c'est pareil, il est génial, J'y ai passé des heures quand j'étais illégalement. Voilà c'est l'arrière. Donc euh, par contre mon jeu il est un petit peu rayé, donc c'est ma petite que, que je le rachète. Voilà, que je le rachète en bon état parce que c'est ballot. Et voici. Quand je m'en écoute, course de voiture. Alors lui c'était. L'un de mes jeux préférés quand j'étais petit C'est toujours le cas d'ailleurs pour la, pour, la pour la PS1 C'est toujours l'un de mes jeux préférés Il est ressorti sur la Switch Je le conseille. Et aussi Crash Bandicoot 2 Et il est excellent Je l'adore Tous les jeux que j'ai je les adore Voilà Et euh, comment il s'appelle lui Nick Nicktoon Racing. Voilà, j'y avais joué. Euh, vous avez fait un petit euh, un petit let's play euh, sur ma chaîne. Voici l'arrière du jeu. Ah, je suis désolé, les étiquettes c'est toujours chiant à enlever, donc du coup après ça laisse des traces et ça fait moche. Tout ça pour lire le prix, quoi. Et au suivant. Encore une course de voiture. Bon, lui il est excellent aussi, ça change des, des courses de voiture euh, que j'ai, euh, voilà, là, là c'est plus Formule 1, c'est le seul que j'ai d'ailleurs en course de voiture Formule 1, et j'ai ça, alors je, je suis pas très fan de sport de combat, mais celui-là, quand j'étais petit, je l'aimais beaucoup, alors je pas rejoué récemment, mais je me souviens que je l'aimais beaucoup. Donc, du coup, bah je vais, je vais le garder et c'est là c'est pareil. J'ai passé des heures Tarzan. Alors, par contre, j'ai jamais fini le jeu. Je suis jamais allé jusqu'au bout. Euh, je suis allé jusqu'à, je crois, à chaque fois. Il m'en reste deux ou trois euh, niveaux sur la fin. J'arrive pas à aller plus loin, mais bon, je vais assez loin quand même. J'ai voilà. pas l'arrière parce que c'est une boîte comme ça là. Voilà, j'ai une notice dedans. Hop. et le petit dernier Crash Bandicoot avec les jeux de plateforme alors celui-là il est excellent j'y ai passé également beaucoup d'heures je le recommande, il est génial et j'aimerais bien qu'il qu ressorte sur la Switch et le Rayman que je vous ai, que je vous ai fait voir tout à l'heure c'est pareil j'aimerais bien qu'il ressorte sur la Switch ce serait génial j'aime bien les remasterisations. <rire> et bien voilà les gars, filles je vous ai tout fait one mais je ps1 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de commenter de liker et n'oubliez surtout pas la petite cloche si vous voulez voir mes autres vidéos qui vont sortir prochainement et je vous dis salut tout le monde